Ça y est, tu es rentré dans la classe. Lentement, tu te diriges vers ta place, celle au troisième rang. Je connais par cœur tes déplacements. Inconsciemment, je sens mes lèvres se retrousser en un sourire chaque fois que je te vois. Je me les mords à chacune de tes apparitions. Je sens les palpitations de mon corps s'emballer lorsque tu te penches pour ramasser ton sac. Oui, ce sac à dos que tu traînes partout, ce sac noir qu'on a si souvent qualifié de banal, mais avec toi... Il prend une autre dimension à mes yeux. Il est celui qui est le plus proche de toi physiquement. Il est celui que tes mains ont frôlé plus d'une fois. Et parfois, j'aimerais être à sa place. Vois où j'en suis réduite, envie à la vie d'un vulgaire objet qui partage la tienne. Je ressens ça maintenant, c'est vrai, en voyant, des... en voyant une personne en particulier. Et ça ne m'était jamais arrivé avant. Quand elle est là, en toute honnêteté, en toute sincérité, je regarde ses yeux. Puis elle a des lunettes, donc ça fait des reflets un peu, un peu jolis. Et elle a des yeux très sombres, très, très noirs. Et des fois, je, je me perds un peu dans son regard. Je, je, je la trouve jolie. Elle, sourit, elle me sourit d'une manière étrange. Cette fille, je la vois tout le temps la nuit, en fait. Elle est, elle est tout le temps baignée dans l'obscurité. Je trouve que ça lui va bien la nuit, ça, ça lui va très bien. Ça la rend mystérieuse parce que je la connais peu en fait. Et en même temps, elle est mystérieuse, elle a l'air dangereuse, mais on ne peut pas s'empêcher d'y de... aller. On ne peut pas s'empêcher de... de vouloir la rencontrer, de vouloir lui parler, de vouloir la toucher. Elle est elle est un peu sacrée en fait. Elle est elle a, oui, est ses yeux, sont beaux ses yeux. <rire> ils sont ils sont vraiment très noirs. C'est pour ça que je dis qu'elle appartient à la nuit aussi. Parce que ses yeux ils sont dangereux. Ils sont ils sont très noirs, très très noirs.